Aujourd'hui on est sur la zone C2, donc où nous allons réaliser le dallage du R1 pour euh, le bâtiment accueil. Donc on a réalisé un étaiment, on a posé des éléments préfabriqués qui vont servir en fait, de support et de coffrage pour recevoir le béton et finaliser le dallage du euh, plancher. Là ici on monte encore des murs en élévation, donc euh, on va rattraper en fait, à la hauteur de. Du bâtiment existant. Alors, une fois le dallage coulé après les murs euh, coulés, ça va être des ouvertures dans l'ancien bâtiment pour communiquer et après surtout euh, du nettoyage et euh, de la finition de, de base euh, dans les ouvertures surtout et les, les entrées les sorties. Là pour ce plancher on va réaliser 10 mètres cubes de béton, donc tiré à la règle de niveau et surfacé à la machine.